Jeun. les avantages inconnus de l'orange saviez-vous que l'orange a des effets antidépresseurs anticoncéreuses consommée avec la peau il a plus d'avantages pour votre son. dans cette vidéo. Je veux vous expliquer certaines propriétés inconnues de l'orange l'orange se distingue par sa haute teneuse en vitamine B6 en minéraux comme le phosphore le calcium magnésium et les potassiums, Avec ces excellents avantages, il devient un aliment idéal pour renforcer le système immunitaire et prévenir toutes sortes de maladies. Cela aide également à protéger l'organisme de pathogènes cardiovasculaires, car il améliore la circulation sanguine, régule la pression artérielle et réduit le niveau de triglycérides dans le sang. L'un des avantages les plus inconnus de l'orange, c'est ses propriétés antidépresseurs. La consommation de ce fruit ainsi que l'exposition à son arôme naturel affectent positivement aux états de dépression et d'ancienneté. Et même l'irritabilité, l'agressivité et non seulement cela apporte de la vitalité et de la joie, donc c'est un fruit Indispensable pour notre alimentation, pour l'asthme et d'autres maladies qui affectent le système respiratoire. Il peut améliorer notre santé considérablement si nous effectuons un cuir purifiant basé sur la consommation d'oranges et de jus naturels fraîchement pressés pendant au moins 10 jours. La consommation de ce fruit nous aideront à nous mobiliser et à expulser le mucus. Je vous donne quelques exemples. La consommation d'une bonne quantité des oranges biologiques peuvent réduire le risque de ce type de cancer et aussi améliorer l'état de ceux qui souffrent. Ce fruit a une option très appropriée spécialement pour les femmes enceintes. Pour ceux qui ont des envies des aliments frais et acides. L'orange est riche en acide folique, une vitamine essentielle à ce stade. Et il faut savoir que ce l'un des desserts très habituel pour beaucoup de gens qui choisissent un morceau de fruit pour terminer le repas. Mais ce fruit est bien plus bénéfique si nous le mangeons en dehors de repas de plus, sa teneur en acide et en sucre après avoir consommé d'autres nourritures peut provoquer une fermentation qui peut se traduire par une mauvaise digestion, acidité, gaz et brûlure d'estomac. Le moment idéal pour consommer ce fruit est le matin à l'estomac vide. Donc voilà pour cette vidéo les amis.